aller chercher à produire 12 000, 13 000 litres de lait par vache alors que tu gagnes ta vie avec une vache à 4 000 litres. Après, il y avait, y avait l'autre enjeu qui nous, qui, qui nous, nous intéressait, c'était d'arrêter de détruire la planète. Est-ce qu'on me disait euh, l'autre jour, euh, tu vis pour produire ou tu produis pour vivre C'est comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui et, euh, et je pense qu'on est bien plus heureux aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans. Moi je me suis installé en 1985 avec les parents. Quand je me suis installé, on a repris deux petites fermes, comme à l'époque, hein, des fermes de 25 à 30 hectares. Euh, alors euh, moi, je suis passé directement en système euh, intensification, c'est-à-dire euh, zéro pâturage, juste un hectare de, de balade pour les laitières. Puis petit à petit, eh ben, on a monté la génétique, euh, parce que j'aime bien. Quelques petits concours eurogénétiques génétiques de 90 à 94. Où ça a bien marché en plus, parce qu'on a fait prix. Avec deux vaches Avec deux vaches, oui. Et puis, ben, notre ration à nous hein, était simple hein, à l'époque. Hein. Beaucoup de maïs, beaucoup de concentré, un peu de foin pour faire ruminer de la paille. Et puis ça roulait comme ça. Ça ah, va toi hein De toute façon, quand je me suis installé, moi, mon but, il était simple, c'était enfin, entre parenthèses, devenir le meilleur. <rire> Donc, on a réussi à être cinq fois premier du département en production en matière utile. Après, on a des vaches qui ont été premières en matière utile sur une année laitière, enfin, différents prix. Euh. Ça, c'est USA. Elle a été première du département en matière utile sur une lactation. Une tonne de matière utile en 305 jours. Pas mal pour une vache. À cette époque-là, c'était que boulot, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait absolument rien d'autre, de toute façon, quand tu es dans un système intensif comme ça, que tu veux être le meilleur, il faut passer un maximum de temps dans tes vaches. Tu ne dois rien laisser au hasard, tu dois tout maîtriser. Et donc dans ce cas-là, tu fais que ça, tu ne penses qu'à ça. Et moi, je ne voulais surtout pas que mon gamin y revienne dans un système comme ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de fin, de toute façon, il fallait produire de plus en plus, il t'en restait de moins en moins, tu étais tout le temps dedans, tu ne pensais jamais à autre chose, et moi je voulais prendre quand même un une vie. Quand j'avais 10 ans, à peu près, j'allais tout le temps à la ferme, je faisais des concours, tout ça, avec mon père, et puis lui, il ne voulait vraiment pas que je reprenne la ferme, il trouvait que c'était pas un un bon cadre, un bon métier pour, pour moi plus tard. En 2009, on s'est retrouvés, euh, suite d'un départ d'un associé séralier, deux éleveurs ensemble. Une crise laitière, la tête dans le mur. On s'est dit, si on continue comme ça, on est mort. Comme on a réestimé toute la ferme euh, pour le départ de l'associé, euh, les mises aux normes, euh, la trésorerie était mise à mal. 2009, c'était compliqué. Quand tu vas à la banque pour qu'il te fasse un prêt, qu'il passe sur ton, ton compte et qu'il ressort pour reboucher les trous, il ne fait que passer. Bah déjà que le banquier se l'accord pour le faire, c'est déjà bien, mais après, euh... là tu te dis qu'il faut faire quelque chose, de hein, toute façon, euh... c'est ou tu fais quelque chose ou tu changes de métier, donc. Je me suis installé au 1er décembre 2015, euh, à la suite de mon père. Euh, j'ai repris, euh, du coup, le, le cheptel, les bâtiments et le matériel. Euh, C'est vrai que quand je me suis installé, euh, j'ai continué sur ce qui se faisait sur la ferme auparavant, donc euh, le système classique euh, où les vaches avaient euh, du maïs en silage, euh, correcteur azoté euh, type soja et euh, de l'herbe à côté de l'enrubané. Euh, de la paille, et enfin voilà. Euh, et c'est vrai que, ben, il y avait 70 vaches quand je me suis installé. Euh, je, les vaches produisaient 6000 000, 6 000 5, euh, litres de lait euh, sur l'année la par vache. Euh, donc c'était un système qui, qui roulait, qui, qui fonctionnait bien. fait une, une bonne première année en 2016, euh, tout roulait. J'aurais très bien pu continuer sur ce système-là en fait euh, pour euh, voilà, me sécuriser et, et, et me conforter. Enfin voilà, euh, en termes euh, fi, terme de finances, financièrement parlant, euh, oui, j'étais bien, je me dégageais un bon salaire, euh, même si mes besoins ne sont pas élevés. Voilà, j'avais. Euh, je me retirais 1800 euros net, euh, voilà, euh, dès la première année, c'est quelque chose de, voilà, de, de super. Le système en soi euh, fonctionnait, mais c'était pas, pas enfin, ça correspondait pas à mes valeurs et à ce que je souhaitais euh, réellement faire. Euh, je sentais que enfin, voilà, c'était, je pouvais pas continuer comme ça, euh, à travailler euh, 7 jours sur 7. Euh, à faire aller plus de 12-13 heures d'horaire dans, dans, dans mes journées de travail. Euh, ça ne me correspondait pas et, euh, et j'ai fait ça pendant un, un an et demi. J'étais très fatigué, à enfin, me mettre la pression, à produire du lait. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas... changé le système. Le système a évolué vers euh, le système herbe. de temps je passe sur le tracteur et mieux je me porte. Euh, j'ai jamais, j'ai jamais mis les pieds, enfin euh, j'ai jamais utilisé un pulvérisateur, euh, voilà, étant étant jeune ou même quand j'étais salarié avec mon père sur la ferme, j'ai jamais utilisé le pulvérisateur. C'est toujours mon père qui l'a fait avec. Et ça m'a, ça m'a jamais intéressé de, de traiter des cultures ou de, voilà, de, de l'utiliser. C'était quelque chose que, bah, quand je le voyais euh, le pulvé en train de se remplir avec les produits et l'eau, c'est quelque chose que. Ben voilà, ça ne me, ça me plaisait pas forcément. Arrivé sur l'exploitation en 1997. Moi j'étais assez branché, euh, assez beaucoup branché euh, production. Donc on a. C'était un troupeau qui tournait à 7000 de moyenne à peu près. Que des... que des prix Molstein. On a augmenté la production euh, pour arriver à. 2000, euh... Ouais, 2000. De 2003, on était à... 2004, on était à 12 000, le moyenne de vache vaches. Moi, j'étais au bout du système, hein. j'ai... Ouais, ouais, tout à fait. Il hein. faut quand même, faut quand même de noter que maman, elle, elle est partie bosser à l'extérieur à un moment. Enfin, la ferme, elle pouvait... C'est vrai, la ferme, elle ne pas besoin de la famille. Ouais. On avait quatre enfants. Euh... Mais c'est surtout... Euh... Euh, ce système euh, hyper-intensif et euh, qui, qui fonctionne hein, et moi je le moi, ouais, ouais, reconnais, j'ai aucun problème avec ça, moi j'étais bien là-dedans. J'insumine hein. euh, ouais, moi-même, j'ai ouais, fait des concours, euh, c'était super intéressant, on rencontre plein de gens qui sont hyper-motivés. On a trois fois par jour, on a fait deux hivers, mmh. là ça, ça, ça, ça, ça cartonne, hein, tu, là es tourné, euh, on tournait tourné à 40 litres de moyenne par vache. Hein. Oui, ça aurait pu fonctionner. Sauf que, euh, sauf qu'on avait quand même un problème. Il y a, il y a quand même un énorme problème, euh, là, c'est pas que nous, mais c'est général. C'est que euh, le prix du lait, il ne bouge pas. Mais par contre, euh, toutes les charges, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Donc il arrive forcément un moment où ça, où, où ça va coincer. quoi. Donc on a tout fait euh, voilà, pour, pour aller là-dedans, euh, moi j'ai participé au niveau de, de l'Europe, euh, avec l'Européen le, le Millborn. Après nous, nous on a négocié au départ, c'était clair, hein, c'était simple, hein, on voulait un prix du lait qui couvre les coûts de production et qui permette à toutes les familles, n'importe où en Europe, et après dans le monde, de vivre, de vivre décemment de la production laitière. Voilà, c'était très clair. Si tu veux changer la donne, il euh, faut aller au ministère de l'Agriculture, à la Direction Générale de l'Agriculture à Paris, et puis après, bah, il faut aller à, à, au niveau de l'Europe, à la Commission Européenne, au Parlement, euh, voilà. Donc, on a fait tout ça. Après, ben, la, la réponse, elle est à chaque fois, de ben, toute façon, c'est pas possible. De toute façon, on peut pas vous payer ce prix-là. Et puis bah, après tu vas au bout de ce que tu peux faire, et puis bah, pourquoi tu arrêtes bah, bah, Parce qu'un jour tu t'aperçois que de bah, toute façon, euh, euh, tu es allé au bout du truc et qu'il bah, euh, y, a, y a un mur, euh, enfin une montagne, un mur, hein, je ne sais pas comment on peut dire, mais que bah, de, toute façon, euh, de toute façon, elle n'est elle est, elle est, elle est pas franchissable de, de, de cette manière-là. Après, on a eu un autre problème qui s'est greffé, c'est qu'on a vu qu'à partir de, euh, surtout 2008, 2007-2008, on, euh, on avait beau faire tout comme avant, mais les résultats de production euh, n'étaient plus là. Et on a fini par trouver euh, des mycotoxines. Donc on avait des mycotoxines dans le maïs depuis euh, bah, très longtemps, dû à la monoculture de maïs dû euh, aux techniques culturelles, puisque bah, plus ça va, moins on a Donc euh, bah, quand on a eu trouvé ça, on a pensé qu'on avait trouvé la solution et la raison de nos problèmes. Et donc euh, il a, on a commencé par mettre des capteurs de mycotoxines dans la ration. Ça, ça coûte très cher. Pour des résultats moyennement satisfaisants, euh, si ce n'est qu'on perdait un peu moins d'animaux. Mais bon, c'était pas, pas le, pas le, top quoi. Ça, ça, au niveau production, ça redécollait pas. Et là, ben, avec les investissements, il euh, y avait quand même un gros problème. Et en plus, on, a, alors là, euh, on avait une charge de boulot qui était encore, euh, encore plus euh, importante parce que, euh, en plus de s'occuper des terres, euh, enfin, du bâtiment et tout ça, ben, il fallait soigner les animaux. Parce que là, ça devenait, euh, enfin, On perd des vaches, tout ça, euh, on, on voyait pas l'issue quoi. J'ai regardé euh, des groupes euh, sur Facebook, tout ça, et, euh, et j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient pas mal de pâturage. Et puis j ai, on en a discuté. C'est venu parce qu'ils euh, nous ont dit que pour régler les mécotoxines dans les terres, il fallait mettre de l'herbe. Et donc du coup, nous, on s'est dit, mais l'utilisation de l'herbe, comment on va faire C'est ça, c'est venu euh, aussi parce qu'au départ, euh, l'utilisation de l'herbe, parce que le maïs euh, en vallée, on fait 16 tonnes, alors faire 16 tonnes d'herbe sur un le même hectare, ça nous oh, paraissait compliqué. Et économiquement, pour être viable, il fallait faire 1 million de litres sur la structure. Donc faire 1 million de litres avec 90 vaches et 90 hectares, il faut être hyper performant. Donc faire 90, 1 million de litres avec de l'herbe, ça nous paraissait compliqué. Même si on croyait en l'herbe, mais il y avait quand même un C était, c était vraiment, euh, on s'est vraiment beaucoup mis en question parce que de toute façon, économiquement, ça passait pas si on... ça passait pas. donc Il a fallu faire un gros travail de, de recherche et d'aligner de, de, de, de, des chiffres sur un papier et savoir où est-ce qu'on allait. On a réfléchi de 2009 à 2011. Donc pendant deux ans, tu as le temps de penser. Donc On a envisagé tous les systèmes, c'est-à-dire euh, continuer d'intensifier encore plus, produire encore plus, toujours avec de la hausse bien sûr. Donc On a regardé euh, les robots de traite, le système Vector avec la cuisine pour euh, l'alimentation. Après, le but était encore de produire de plus en plus. Hein, tu te retrouves avec un troupeau à 12 000 kg euh, sans problème si tu nourris encore plus. Mais après, on s'est dit que ce n'était pas ce qu'on voulait. Quoi. Et puis il y avait le coût quand même. Hein, deux robots de traite, un vecteur, un minimum c'est autour de 500 000 euros avec la cuisine et tout, donc euh, je pense que c'était pas vraiment le truc à faire quoi. Nous notre but maximum c'est la marge omélique, c'est euh, de produire euh, notre référence, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est que ce qu'on produit ça nous rapporte des sous. Ce qu'on veut c'est ramener une plus-value à notre production, donc pour nous on avait deux leviers. C'était la qualité du lait, alors euh, bien sûr tout ce qui est qualité, bactériologie, tout ça, ça c'est normal, mais aussi tout, les taux, et puis bien sûr le coût de production, de toute façon diminuer au maximum le coût de concentré par l'autosuffisance alimentaire. L'herbe, on l'a rsemait, euh, je crois qu'on a dû faire en quatre ans. On a commencé par 3 hectares, après on en a remis 8 à côté, après encore les 8 autres. Et puis après, c'était le dernier carré. Donc après, par contre, euh, l'herbe, c'est bon, un peu plus délicat, quoi. Si tu dois gérer la montaison, si tu dois... Puis après, il y a la météo qui rentre en, en ligne de camp. Si un jour, il pleut, elles veulent pas sortir. Ou elles sortent, mais elles, elles, elles massacrent la pâture Enfin, il faut un peu gérer avec tout ça, quoi. Alors qu'avant, tout ça, on avait pas besoin de le gérer. Hein. C'était beaucoup plus simple. Hein. Et puis petit à petit on est parti sur un changement de race. Ouais. En discutant avec certaines personnes. Disons qu'on voulait une race euh, qui était faite pour pâturer. Valoriser de l'herbe. Pas de problème de pâte. Puis notre but principal c'était de euh, produire du lait de qualité. Voilà, redonner de la valeur à notre production. Et redonner de la valeur à notre production, c'est surtout par les taux, la qualité du lait. D'où la gergièse. d'avoir des partenaires euh, compétents pour nous guider, nous, de, nous conseiller euh, à la chambre d'agriculture, même au contrôle laitier, euh, la race gergiaise. On a été très bien accueillis par les éleveurs Jersey qui sont euh, dedans depuis tout le temps. Ça, joli. ça, ça, non, ça fait joli. Sa mère, c'était histoire. Ça fait jolie histoire. tu quittes un confort. Euh, le fait de, de passer sur un système arrenagé, de changer le système. Il y a des fermes où ça peut très bien se passer, et puis le, la transition vers ce genre de système-là peut se faire tout à fait naturellement. Tandis qu'ici, c'est vrai que ben, l'accessibilité autour de la ferme n'était pas forcément en place. Il euh, y avait tout à, toutes les clôtures à mettre en place, il y avait tous les réseaux d'eau à tirer, y il avait, y avait vraiment tout le, tout le système à, à mettre en place pour que les vaches puissent pâturer. Donc euh, ça a été un investissement à ce niveau-là, mais euh, mais c'est vrai que j'ai ouais, voilà, eu des, des peurs, des craintes, au départ, à pouvoir réussir à bien gérer l'herbe. Mais au, voilà, au fond de moi, je savais que c'était ça qu fallait, que, que je voulais faire. C'était vers là qu'il fallait aller. Et je, me, et je me donne les moyens pour, pour réussir et pour gagner en technicité aussi pour la gestion de l'herbe. Il faut aussi savoir s'entourer de, de personnes qui le font déjà depuis plusieurs temps. Pour pouvoir réussir à franchir les barrières, il faut, faut s'entourer, il faut aller voir ailleurs. Il faut voir comment ça marche chez, chez, chez d'autres qui ont déjà voilà, réalisé beaucoup de choses. Et, parce que ce n'est pas nouveau et, et ça fait déjà plus de 30 ans que certains le font. donc Ils ont déjà un recul assez, assez conséquent là-dessus. S'il y a des questions, s'il y a des peurs, il faut, il faut aller voir ces gens-là. Ouais, bah, le plus dur, en fait, c'était avec, euh, avec mon père, quoi. Le plus dur, c'était à ce niveau-là, quoi. Et ça, c'était un élément que n'avais pas forcément pris en compte, quoi. Moi, je m'inquiétais un peu parce qu'il avait des prêts à rembourser, tout ça, et je voulais absolument aussi qu'il tire un salaire. Je voulais pas euh, qu'il qu ne vive, qu'il ne travaille que pour rembourser ses prêts. Ce que j'ai connu moi pendant dix ans, où j'ai vécu sur le salaire de ma femme, parce qu'il fallait que mon salaire c'était rembourser tous mes prêts. Donc je voulais, je voulais pas que mon histoire se répète chez lui, quoi. Et donc voilà, donc je me disais, bah voilà, deux fois moins de lait, euh, voilà, donc je, moi, je, ça que je craignais un peu, quoi. Après, qu'il fasse la méthode de culture, ou d'exploitation, ou d'élevage, qu'importe. Mais c'était ce qu'il a à la fin du mois dans son portefeuille. C'est ça, ça qui m'inquiétait. Petit à petit, où je, je prenais mes marques et, euh, et, et voilà, je, je, je prenais en main euh, le, la ferme. Euh, du coup, le système qui était en place ne me correspondait plus vraiment. Et euh, quand j'ai voulu... Euh, voilà, et, partir sur, avec mes idées, mes envies. C'est vrai que du coup, il y a eu un peu le, le conflit de génération euh, entre père, fils, euh, où voilà, il fallait prouver que ce qui, le changement euh, que je voulais amener euh, fonctionnait et pouvait fonctionner. Euh, donc il y a eu euh, quelques conflits, c'est vrai, sur euh, ben, le fait de distribuer du maïs ou pas euh, pour que les vaches puissent valoriser l'herbe dehors. Euh, donc euh, voilà pour la petite anecdote euh, qui me fait rire, euh, mais euh, voilà j'étais obligé d'enlever les clés du tracteur pour pas que le maïs soit distribué pour les vaches et, et pour qu'elles puissent euh, voilà brouter de l'herbe et ne pas manger le maïs euh, euh, qu'il y avait là dans l'auge quoi. Donc euh, bon, voilà c'était des petits détails comme ça qui ont fait que du coup le, le parcours a été un peu on va dire compliqué entre guillemets. Quand il a fallu qu'il enlève le tank à lait, il y a un tank à lait de 5500 litres, il, il, il, il a remis un tank de 5-3000 litres. Je me dis, waouh! Wow, wow. ça, ça fait tout drôle. C'est vrai que quand on, quand on voit tout ça, on se dit, mais il va, il va droit au mur. Il va produire moins. Il va. Ouais, donc euh, j'espère qu'il a un bon cheminement pour, pour arriver quand même à à gagner sa croûte, quoi. Pour l'instant, c'est plutôt compliqué financièrement. Je suis plus... On va dire la trésorerie est plutôt en flux tendu plutôt que... Voilà. Euh, J'arrive à payer la banque, mais... Euh, après, la marge de sécurité et euh, les prélèvements privés sont... Voilà, sont un peu impactés, mais c'est... Ça reste de l'ordre du raisonnable encore, quoi. Enfin, je, je, peux, je peux payer mes emprunts, donc euh, voilà, c'est... Et euh, c'est lié aussi à la baisse de production de lait. À ce moment-là, tu as une production, euh, surtout quand tu as des compteurs à lait. Tu vois les, tu vois les, les compteurs euh, tous les jours hein, diminuer un peu plus. Donc euh, tu commences à, à stresser parce que tu te dis que tu ne vas, vas pas réussir à garder une production. Euh, assez haute. Quand tu commences à changer de système, le problème c'est que tu as toujours le coût de l'ancien qui, qui se répercute parce que tu n'as pas, pas réussi à tout payer. Donc il se répercute et toi tu es en train de changer de système, donc tu es en train de baisser en production, etc. Donc du coup tu as, as moins de rentrée d'argent alors que tu as plein de factures qui, sont, euh, qui, qui sont en attente. Donc le temps de déponger toutes ces factures, c'est là où c'est le plus dur. Mais une fois que toutes ces factures sont payées, tu retournes dans un équilibre et voilà. Après production par vache, de toute façon, 10.500. Maintenant, 2017, on voit même pas où on en est. On est en dessous de 5.000, en dessous de 6.000. Les taux, par contre, c'est le sens inverse. De hein. toute façon, ça fait, que, ça fait que monter. Avec la qualité, on gagne entre 100 et 120 euros de plus au millilitre, litres, rien qu'avec les taux. Quand on parle 3 ,2 tonnes de concentré en 2009, puis qu'après, tu te retrouves déjà, par exemple, en 2011, déjà à une tonne 5, c'est-à-dire moitié, même pas. Là, en grammes de concentré par litre, c'est déjà une grosse différence. Donc après, comme je disais, la première année, on a économisé 30 000 euros d'animaux. 30 000 euros, rien qu'au mois, ça se voit déjà. Donc à la banque, ça se voit, hein, Ouais, je te dis, les classeurs, il y en avait deux avant avec les factures, mais il n'y en a plus qu'un. Et il n'est pas plein à la fin de l'année. Bah, disons qu'économiquement ça va beaucoup mieux, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il faut des années hein, pour.. Il euh... faut dire que si euh, notre troupeau au Jersey, on l'a monté sur. Euh... Bon, sur ne... Enfin, au moins 9 ans, quoi. On n'a rien réformé qu'il ne fallait pas. On a, gardé nos... on a acheté pendant cinq ans, mais on n'a pas acheté tout d'un coup. Donc ça s'est fait petit à petit. Hein. Donc euh, les... le bilan c'est se redresser petit à petit aussi. Comme je dis, si on paye nos factures et qu'on arrive à sortir un salaire, que nos gamins ils puissent faire les études qu'ils ont besoin de faire, le reste... Oui, ben, donc, le système il, il fonctionne tel qu'il est. On est passé euh, donc on a fait la conversion en bio et c'est ce qui nous a sauvé. Euh, ce qui nous a sauvé, euh, c'est que en fin de compte, euh, c'est pas, le, le, pas vraiment le, le fait d'être en bio, c'est pas vraiment le à la limite, c'est même pas le prix du lait au début, c'est la baisse des charges. C'est ça le, le truc, c'est la baisse des charges qui nous a, a sauvé parce qu'on est passé de. de ben forcément, de, je ne sais pas combien de, de, de, de tonnes d'aliments, euh, coup de méca, les semences, tout quoi. Les vétos, tout ça, ben, tout ça, euh, euh, tout ça, ça, en, en une année, ça c'est. ces charges-là, elles sont écroulées. Quoi. Quand on voit l'exploitation aujourd'hui, euh, aujourd'hui on fait, euh, on fait 10, enfin, 10, 12 hectares de maïs et que de l'herbe. On ne fait plus de céréales et y a de on a mis de l'herbe partout. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, on a allez, on va dire, 70% de la ration, euh, c'est le pâturage. Alors qu'on a une biométrie euh, annuelle de 650. Oui, à peine. Euh, l'été, du coup, euh, dès qu'il n'y a plus d'herbe, déjà, euh, quand ça commence à diminuer, on les sort plus qu'une demi-journée. Le reste du temps, elles sont en bâtiment avec une ration, donc euh, du verre et de l'ensilage d'herbe, puisqu'il n'y a plus d'ensilage de maïs l'été. Et après, on les laisse en bâtiment, euh, quand il n'y a plus de pâturage du tout, on les laisse en bâtiment 24 heures sur 24. Euh, Jusqu'à euh, l'année dernière, on a, elles ont été rentrées du 14 juillet au 15 septembre. Et après, septembre, c'est pareil, on a recommencé à sortir une demi-journée, et c'est comme ça qu'on fait. Il faut, il faut adapter le système à, sa, à soi déjà, voilà, jusqu'où on est, on, est, on est capable d'aller, ouais, de supporter, d'aller, et après à, à l'adapter à sa région et à son exploitation. Il ne faut pas faire un copier-coller de ce que font certains, parce que voilà, il, chez nous, c'est peut-être pas possible de faire des choses que font ouais. les bretons. Après, dans notre système, il y a quand même un facteur limitant. Et ça, on ne peut pas y faire grand chose, c'est la sécheresse tous les ans. L'idéal, ça serait une année 2017, quoi, mais tous les ans, mais ce n'est pas le cas. Depuis qu'on a ressemé de l'herbe, franchement, les mois d'été sont hyper chauds, on ne se croirait plus en champagne humide. Et on est obligé de gérer un peu différemment et surtout d'avoir encore du stock. C'est pour ça que maintenant, on est reparti avec. Alors qu'avant, on ne faisait pas du tout l'ensilage d'herbe. Maintenant, nos stocks, il faut qu'on les fasse surtout au printemps. chez nous, c'est la Champagne humide, c'est-à-dire que les sols ne portent pas l'hiver. Si jamais on met les bêtes dehors l'hiver, on ben, prend compte à rien, tout est, tout est défoncé, c'est mort. Donc on est obligé de les garder à l'étape pendant cinq, minimum 5 mois. mais on les met dehors le plus longtemps possible, elles hein, sont bien dehors. Hein. c'est pas parfait, j'ai pas, pas non plus, il euh, y a 28 hectares accessibles. Euh, c'est assez limité sur la saison euh, avec un nombre d'animaux importants. J'ai réussi à augmenter la surface accessible autour de la ferme en, en faisant les échanges à l'amiable avec mes voisins. Et, euh, et, euh, et c'est chouette de pouvoir s'entendre comme ça avec ses voisins et de pouvoir faire les, des échanges pour pouvoir... Voilà, euh, continuer de, de mettre les animaux dehors et, euh, et, voilà, et perpétuer le système. que le, ce système-là me convient à 100% et, euh, et que j'ai plein de projets. Euh, on a plein de projets qu'on peut faire et euh, moi, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Euh, c'est pas facile tous les jours, mais je pense qu'aucun travail n'est facile tous les jours. Donc, euh, moi, c'est que, que du positif. Non, non, bon pourquoi non. Tu veux pas mettre ta main, Oui, il y a des jours où t'as pas le temps de rester chez toi parce que, parce que t'as des trucs à faire à la ferme, qu'il y a des impératifs, que des fois, il y a des soucis. Parce que c'est pas parce qu'on est en herbe et tout ça qu'il y a pas de soucis. Euh, L'avantage de ce système avec le travail, c'est qu'on passe quand même euh, deux fois moins de temps dans le tracteur, sûrement. Donc, euh, enfin, Moi, j'adore ça parce que le tracteur, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise du tout, donc euh, tant mieux. Et euh, C'est ouais, hyper agréable de passer peu de temps dans le tracteur et euh, de sentir qu'on fait un travail qui est important, avec nos mains. Allez, allez Là, il y a une super belle vue Je voulais être en, en cohérence avec mes valeurs et, et, et travailler euh, et voilà plus, enfin voir les animaux dehors. C'était ça mon objectif en fait. Euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai amené au petit à petit euh, la ferme à, à évoluer dans, vers un système herbager, quoi. Parce que voilà, je voulais, je voulais nourrir mes, mes animaux dehors et ne pas forcément avoir de tracteur à démarrer pour pour les nourrir, quoi. Euh, Moi, ça me, je prenais pas plaisir à monter sur le tracteur et à et à destiller du maïs en silage pour nourrir les vaches. Euh, moi, mon plaisir, c'est de les voir dehors à manger de l'herbe. Ouais, à l'heure actuelle, de dire que ouais, je suis fier que mon fils, euh, ça, fait, ça va faire bientôt 5 ans 5 ans qu'il qu est installé. Et on voit déjà il commence à s'épanouir. Euh, ça, c'est une écho. Écho 1, 44. Moustique. C'est Ouais c'est plein, c'est un embryon, à combien ça, ça, 76 jours c'est ça. On a quand même gardé notre petite passion pour la génétique, à un niveau moindre et sans, sans faire de folie. On a eu la chance d'avoir une vache qui arrive en 2012, qui a été concourir au salon à Paris en 2015, qui l'a remporté tout, qui l'a regagné en 2019. Il y a même des petits poussins chez mon fils. Avec notre système herbe, bon, on trouve qu'on a gagné en qualité de vie. On n'est plus toujours la tête dans le guidon. On... Moi, je fais un peu de vélo euh, en cyclotouriste, hein, bien sûr. Patrick est passionné d'oiseaux, donc il a ses poulières, il a ses oiseaux, il fait un peu de vélo, du jardin. Euh. On a une vie de famille, euh, on n'est pas euh, dépassé par... Euh, les, événements. les journées se terminent beaucoup plus tôt, maintenant. Avant, quand tu faisais tout à fond, aussi bien les smiles que les récoltes et tout, c'était beaucoup plus long, les journées. en découle, euh, la gestion de pâturage, dit aussi la gestion du bocage. Euh, il est vrai qu'ici, dans Finistère, en rebembrement, euh, les haies et tout ce qui est arbre a été plutôt euh, rasé pour augmenter les surfaces. Et moi, je commence à faire l'inverse. C'est important, l'arbre euh, voilà, est important, le, est important dans, dans le système parce que euh, ça profite, euh, bah, les animaux peuvent profiter de des arbres pour s'abriter, euh, du vent, du soleil euh, et ensuite euh, les arbres limitent l'évapotranspiration aussi au niveau, au niveau des pâtures, donc potentiellement augmente le, le rendement euh, à l'hectare euh, euh, dans les paddocks et euh, c'est vrai que je tendance à partir un peu vers l'agroforesterie, du moins c'est ça mes projets, euh, de remettre euh, l'arbre au cœur du système et, et de les remettre en plein milieu des champs en fait. Bon, alors on a planté les arbres, le but c'est de créer un microclimat dans la parcelle, parce qu'on est parti au rue. Nous le réchauffement climatique, on y croit, il n'y a pas de problème. De toute façon on est dedans. Donc le but c'est de créer un microclimat, comme avec la mare, comme avec saint tout Parce que si tu veux faire du lait à l'herbe, il faut de l'herbe, ça paraît logique, donc euh, c'est notre, notre truc. En Espagne, ils le font depuis 30 ans, donc nous on s'est dit pourquoi pas le faire, voilà, c'est tout. Après, les vaches, elles aiment bien se promener dans les parcelles avec de l'ombre. Elles se couchent plus facilement. Elles ont tendance à mieux y rester quand même. Quand je me suis installé, j'ai repris deux petites fermes. Il y avait plein de vergers, plein de haies, mais moi je sortais de l'école et tout ce qu'on devait faire, c'était semer du maïs, nourrir les vaches à l'auge et donner du concentré. Donc on a tout arraché, tout drainé, tout retourné. Donc euh, on fait que refaire ce qu'on a des faits quoi. Plutôt que d'avoir des hectares de maïs au pied du hangar, je pense que d'avoir de l'herbe, des arbres, des haies pour la, la faune, la flore, euh, ça ne peut être que bénéfique. Quand on a fait des mares aussi, ça n'en a pas parlé, quand on entend des grenouilles chanter. C'est important. Des euh... ouais, petite grenouille, petit oui. C'est sympa On a vidé la bouteille pour pouvoir avoir un prétexte pour revenir. Ça permet de casser un peu tous les clichés qu'il y a sur l'agriculture française. L'agriculture qui pollue, l'agriculture qui salit, l'agriculture qui... Il voilà, y a peu de gens qui sont invités, au final, à venir dans les fermes. Et nous, on, on ouvre notre ferme et les gens peuvent venir à la ferme aussi euh, tous les soirs pendant la traite. Et euh, ça leur permet de voir ce qu'on fait et ça les rassure, je pense. On est dans le magasin de producteurs des agriculteurs voisins, donc euh, le RL, Le Petit Pré. Ils font du porc et de la volaille et euh, du coup, ils m'ont invité à venir vendre du lait ici, à la ferme. Ça m'apporte une petite plus-value sur le lait, puisque je le, vends, je, le, je le vends mieux que si je le vends à la laiterie. Et ensuite, euh, ça crée un contact avec les, avec les consommateurs qui est hyper intéressant puisqu'ils posent des questions et ils sont contents de goûter à un produit euh, non transformé en plus. Et, euh, et ça crée de l'échange et il euh, y a plus de plus de gens qui viennent nous en demander et donc euh, c'est que du positif. Les voisins ils étaient très satisfaits quand ils ont su que Romain est passé en biologie, vous voyaient le trèfle pousser dans les, dans les peintures près de chez eux. Ils étaient très heureux, ils venaient, ils venaient témoigner, ils venaient dire à Romain qu'ils étaient très heureux que Romain soit dans cette, que, parti dans cette optique-là. Donc, il avait acheté quatre gerzièzes, ils ont passé tout l'été dans la parcelle là, pour de la route. Là. Et c'était impressionnant le nombre de personnes qui étaient là à venir les photographier parce que... Bon, c'est vrai, c'était une allure un peu d'une petite biche, tu sais, avec ses yeux là. J'accueille des groupes sur la ferme d'élèves avec mes anciens professeurs et, euh, et je suis très fier de, de leur expliquer euh, ben voilà, ma, ma façon de faire sur la ferme et, euh, et donner des points techniques, euh, voilà, des, donner des chiffres, donner du concret, du réel et, euh, et montrer que ça marche et qu'ils et que, voilà, qu qu ont encore eux aussi des choses à apprendre. Quoi. Bah oui, apprendre autre chose, voir autre chose, c'est pour ça que je suis venu ici. À l'école, on reste assez bah, bloqué sur les mêmes sujets et ici, ça me permet de voir ailleurs, d'être formé en formation, de... Ouais, de rencontrer des gens, et avec l'expérience de Romain. Bah... Dans les exploitations aujourd'hui, l'herbe, c'est vraiment partiel. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup, c'est plus une sortie pour les vaches qu'autre chose. Et euh, dans le système de Romains, c'est l'alimentation principale. Il y, y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est beaucoup plus technique que le maïs pour moi. Et euh, bah je, je trouve ça dommage qu'à l'école, aujourd'hui, on ne nous enseigne pas euh, la, la technique de l'herbe, le savoir. Il bah, y a deux choses. Il y a ce qu'on a appris à l'école, puisque tu reproduis ce que tu vois autour de chez toi. Hein. Tout le monde est dans un système euh, et toi, tu ne fais que reproduire. Bah, à la limite, comme ça, tu es, es normal, hein, pour ainsi dire. C'est maintenant qu'on n'est plus dans la normalité. Enfin, pour, pour les autres. Pour nous, on était dans le vrai. C'était tous les commentaires qu'on entendait autour, entre... Le, Pas directement. Entre euh, nos, tous les commerciaux qui passaient, qui, bah, qui tournent dans la région et tous les bruits qu'ils entendaient. Hein. Pour, pour tout le monde, on est en train de tout manger. Euh. Et on est novice dans pas mal de trucs, donc on fait des expériences parce qu'on ben, partage et on regarde ce que font les autres, qui sont beaucoup plus en avance que nous, sur pas mal de méthodes. Nous, on a fonctionné par palier. Il on, on a, y, y a des trucs qu'on fait aujourd'hui, même quand on, a été partis, quand on a commencé la conversion et qu'on a décidé de partir dans ce système-là, on, on, on, on aurait dit euh, « non, non, de toute façon, nous, on ne fera pas ça. » Je pense à un truc tout bête, c'est de mettre des taureaux avec les vaches. Et moi, j'étais un des premiers à inséminer là et puis on euh, fait des concours, et ouais, on va pas foutre de taureau, croisé, machin, croisé, machin. Ouais, ouais. Et puis ben aujourd'hui, euh, on a aujourd'hui on a quatre taureaux et on fait du croisement, Gersier, Montbéliard. et on est super content parce que en fin de compte, mais ben, on a fonctionné par palier et on s'est aperçu que ben ouais, il fallait pour être un, encore plus performant économiquement, parce que là c'est que économique, eh ben il fallait qu'on le fasse parce qu'on allait gagner, on allait encore et gagner. Il a quoi. un taureau derrière. Mm -hmm. Tu ouais. le vois où Il y a deux taureaux comme ça. Il y a deux taureaux Ils ouais. sont quelle couleur les taureaux Ils sont gros ou ils sont petits Ils sont gros. Ils sont gros mmh. Et ils ont des cornes Est-ce qu'ils mmh. ont des cornes mmh. Ah bon Tu crois qu'ils n'ont pas de cornes Moi je crois qu'ils ont des cornes les taureaux. On va les voir passer, mais moi je crois qu'ils ont des cornes. J'ai plein de projets encore. Donc il euh, y a plein de choses. Que... Et ce système, il, il nous ouvre plein... Plein, de... plein de portes, plein de choses qui sont faisables. Alors qu'avant, je pense qu'avant, il euh, n'y a pas tant de portes que ça, tu es dans les systèmes maïs, soja, produire, produire, euh, regardez, euh, celle-là elle baisse, celle-là elle monte, T'as moins de voilà, donc alors que là, nous, on a plein de leviers à... et, et on a retrouvé une autonomie euh, qui est euh, assez puissante quand même, quoi. C'est vrai qu'on est vraiment dans un système là maintenant où c'est vraiment agréable que bah, les bêtes, elles vont vraiment bien. Où Je trouve qu'on a trouvé un point d'équilibre entre le travail et puis notre, notre vie à côté. Et puis, il y a toujours des choses à découvrir. C'est ça qui est intéressant dans le métier d'agriculteur. Il y a plein de domaines intéressants et puis on s'ennuie jamais. Normalement, c'est le gamin qui doit reprendre derrière. Enfin, mon, mon grand garçon, Nicolas. Euh, autant avant, euh, quand on avait la tête baissée, quand on voyait où on était parti, on, on voyait pas le bout du tunnel, je dirais. Fallait en faire de plus en plus, il en restait de moins en moins. Autant à ce moment-là, j'ai tout fait pour le dégoûter, pour pas qu'il revienne. Autant maintenant, euh, je trouve que c'est un système euh, viable, entre parenthèses, où il y a encore des solutions. Ça peut être la monotraite, ça peut être euh, le bio, ça peut être euh, toutes sortes de systèmes encore à mettre en place, mais où, pour lesquels il n'y a plus grand-chose à faire, je dirais. Et autant là, maintenant, le gamin, euh, ça ne me dérangerait pas, il n'y pas aucun souci, au contraire, et puis on sera là pour l'aider de toute façon. En disant qu'au bout de 25 ans, je pense que ça nous a redonné le goût de notre, notre métier, j'irai. C'est tellement beau d'entendre une vache qui broute de l'herbe. C'est un bruit exceptionnel. Moi, aujourd'hui, en fait, je, je suis rien te dire quand est-ce que j'ai arrêté. Si ça se trouve, à 70 ans, je serai encore. Je sais pas, à partir du moment où, où tu es bien, que tu prends plaisir à faire ce que tu fais, D'être bien, c'est ça le plus important en fait, d'être bien, bien dans son métier, d'être bien dans ses baskets. Je pense que à partir du moment où on se sent bien, bah tout le reste en découle après derrière.